bien, ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne me demande pas trop. Tu sais bien que les fissures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coupe, ne me laisse pas te quitter. Alors. Que je dit « Attends, tu vas voir, l'amour est un grand feu, ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux, ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut au firmament. Ça s'allume d'un coup et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de tous nos abus. On s'est aimé plus fort que tout seul au monde, dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous, on a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort il nous rend vulnérables et fragiles Je pense à nous et je vacille. Pourquoi plus rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or, je t'aime soucieux, je t'aime trop fort, je t'aime pour te je t'aime à tort, c'est périlleux. Je t'aime encore. Alors c'est vrai ça me perd fort, je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore, je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je vais faire cette danse dans tes bras. Des attentes, je ai pas. Tu peux ton d'amour et de force. Oui, je ne peux plus me passer de toi. Mais mes Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, <actress> forme, je t'aime Je, je t'aime, et tu veux. veux de ton mieux That